Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la sortie de mon nouveau roman, Alana et l'enfant vampire. Et là, je vais vous mettre la magnifique ouverture, comme ça vous allez pouvoir la voir enfin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'ai fait un vlog. Pendant que je corrigeais le manuscrit, j'ai parlé de ma recherche d'éditeur, j'ai parlé aussi de la correction du manuscrit euh, a posteriori. C'est des vidéos que vous pouvez aller voir euh, si ça vous intéresse, mais là c'est vraiment la vidéo d'annonce, quand ça sort, de quoi ça parle, etc. Alana et l'enfant vampire, c'est un roman jeunesse qui donc paraît le 16 avril chez Scrineo et vous pourrez donc le retrouver en librairie, contrairement à mes romans avant, qui étaient donc des romans en auto-édition, euh, qui n'avaient pas de distribution, là, il y a Scrinéo qui s'occupe de tout, donc vous pouvez le commander dans la librairie qui est près de chez vous, surtout en librairie indépendante, bien sûr. C'est un roman jeunesse à partir de 12 ans, voilà, euh, donc plutôt un niveau collège. C'est un roman qui n'est pas très long, donc c'est accessible même euh, aux ados qui sont pas des grands lecteurs. Je vais vous lire le résumé. Alana en a marre. Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine Ollie est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève dans leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission malgré ses douleurs musculaires. Donc, comme vous devez vous en douter, euh, il y a une certaine représentation dans le livre. Donc, déjà, il y a un personnage handicapé euh, avec des douleurs chroniques, comme vous avez pu le voir dans le résumé. Il y a aussi un autre personnage secondaire qui est handicapé, vous verrez. Il y a un personnage euh, secondaire qui est trans en questionnement et qui, au cours du livre, euh, va utiliser le pronom YEL. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a aussi des personnages racisés. Mais le cœur de l'histoire c'est pas ça, puisque bah, c'est un récit avec des vampires, donc il y a une enquête, le personnage principal est confronté à des problèmes, etc. Jusqu'à une certaine résolution, et vous verrez, je ne vais pas vous spoiler quand même. Le roman sort en librairie le 16 avril, mais je serai en avant-première en dédicace au Salon du Livre de Paris, donc c'est Porte de Versailles, et c'est le samedi 21 mars de 14h30. À 16h sur le stand de Screeneo. Et donc vous pourrez non seulement acheter le livre en avant-première mais aussi le faire dédicacer puisque bah, je, je serai là. Donc venez, me laissez pas seul l'abandonner et solitaire sur le stand de Screeno s'il vous plaît. Mais vous pouvez aussi le précommander, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est parce que à un moment aujourd'hui, il a très peu de temps pour démarrer, très peu de temps pour faire ses preuves et donc bah, les précommandes c'est aussi l'occasion de montrer l'intérêt du livre et de montrer que ouais euh, bah, il plaît et qu'il est attendu etc et donc ça peut faire en sorte qu'il soit peut-être un peu plus mis en avant dans les je ne sais pas. Vous pouvez le précommander pour vous, euh, que vous soyez un ado ou que vous soyez un adulte parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire de la littérature jeunesse vous pouvez aussi le précommander pour votre petit frère, pour votre petite cousine, pour euh, la fille de la voisine, qu'est-ce que j'en sais, peu importe, précommandez-le. Si vous êtes un libraire, je vous invite aussi à le précommander pour votre librairie et à le mettre sur les tables le jour de la sortie, voilà, merci. Si vous êtes bibliothécaire, documentaliste dans un CDI, notamment dans un collège, je dis ça, je dis rien, commandez-le pour votre établissement. Et mettez le bien sûr sur le petit présentoir pour que tout le monde le voit. En plus la couverture est magnifique euh, donc voilà ça, ça décore. Hein. Si vous êtes prof au collège ou au lycée, hein, peu importe, euh, demandez à la documentaliste ou au documentaliste de commander le livre euh, pour le CD. Si vous êtes un client régulier dans une librairie indépendante, n'hésitez pas à en parler à votre libraire et dire à quel point euh, vous attendez ce livre et euh, attirer son intérêt euh, sur cette jeune autrice euh, en devenir qui est ma propre personne. Si vous avez une carte de médiathèque, souvent il y a la possibilité de demander à commander des livres. Je sais que pour les médiathèques de Montpellier, il y a la possibilité de demander à commander trois livres par an, je l'avais fait l'année dernière pour, pour des bouquins, et donc voilà, n'hésitez pas à faire ça avec Alana et l'enfant vampire, comme ça il sera dans la médiathèque et ce sera bien, et puis comme ça vous pourrez aussi le lire et vous n'avez pas forcément besoin d'acheter puisque c'est la médiathèque qui achète. En résumé, lâchez-vous sur les précommandes et merci. merci, merci, merci, merci aux personnes qui me soutiendront dans cette nouvelle aventure qui est l'édition avec un éditeur. Voilà j'ai fait l'auto-édition, c'était super cool, et là maintenant c'est une autre aventure et puis c'est aussi euh, un autre niveau puisque euh, le roman va être distribué euh, beaucoup plus largement. J'espère vraiment que vous aimerez cette nouvelle histoire. Alors voilà, c'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est très différent tant qu'il le faudra, c'est très différent de mon ami Gabriel, et évidemment c'est très différent de cominga autant de mouvements. Puisque c'est un roman jeunesse, c'est un roman d'urban fantasy, on change complètement de genre. Mais j'espère que vous apprécierez et puis j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que du coup si je fais des dédicaces, des déplacements, c'est d'abord là que j'en parlerai. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'ai relancée, je vous mets le lien de mon blog, c'est tout en bas, il y a le champ pour s'inscrire à la newsletter. Euh, je l'envoie une fois par mois avec toutes mes actus, les dernières vidéos, enfin voilà, c'est un condensé de toutes mes actus. Mettez un pouce en l'air sur la vidéo, partagez la vidéo, n'oubliez pas de commander Alana et l'enfant vampire de Cordelia chez Scrineo, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos.